6 astuces pour stopper un démarchage téléphonique pour de bon. Le démarchage téléphonique est un fléau. Dès que votre numéro est dans leur fichier, c'est mission impossible pour vous en débarrasser. Voici 6 astuces efficaces pour couper court à un démarchage téléphonique et éviter de vous faire harceler pendant des semaines. 1. Ne raccrochez pas immédiatement Cela peut paraître contre-productif, mais pas du tout. Pourquoi Car les démarcheurs téléphoniques doivent continuer de vous appeler jusqu'à ce qu'ils obtiennent une réponse de votre part, même négative. C'est leur travail. Tant qu'ils n'ont pas de réponse, vous êtes dans le fichier des gens potentiellement intéressés. Or, si vous raccrochez tout de suite sans leur dire que vous n'êtes pas intéressé, ils continueront à vous appeler pendant des semaines jusqu'à ce qu'ils aient une conversation avec vous. 2. Ne lancez pas de conversation si vous commencez à parler avec eux d'une façon ou d'une autre. Ils vont se dire que vous êtes intéressé par leurs produits et que vous avez juste besoin d'être convaincu. La règle à suivre est simple. Ne posez pas de questions. N'expliquez surtout pas pourquoi vous n'êtes pas intéressé par leurs produits ou services qu'ils essaient de vous vendre. Ne montrez aucune compassion ou n'importe quel autre sentiment humain au risque de vous faire alpaguer d'une manière ou d'une autre par le démarcheur. 3. Ne vous énervez pas Sachez que ce ne sont pas les démarcheurs ou télémarketeurs qui choisissent votre numéro de téléphone. C'est un ordinateur qui fait le numéro automatiquement. Si vous criez sur le démarcheur parce que vous avez déjà eu 8 appels, vous avez malheureusement peu de chances pour qu'il soit sympathique avec vous. Car concrètement, ce n'est pas de sa faute, vu que c'est l'ordinateur qui vous a appelé. Résultat. Il y a de fortes chances que vous soyez remis dans le fichier des clients potentiels et donc rappelé par un autre démarcheur un autre jour. 4. Ne raccrochez pas en plein milieu comme dans le conseil numéro 1. Ne raccrochez pas en plein milieu de la conversation sans explication. Si vous faites ça, vous êtes certain que le démarcheur vous rappelle dans la minute en vous disant « Désolé, on a été coupé. » Et si vous ne décrochez pas, ils continueront de vous rappeler encore et encore. 5. Ne laissez pas le démarcheur vous rappeler à un autre moment tout ce qui n'est pas un nom fermé et définitif est interprété par le démarcheur comme une opportunité de vous rappeler. Quand vous dites « ce n'est pas le bon moment », le démarcheur, lui, comprend Rappelez-moi plus tard, quand vous dites « désolé je n'ai pas le temps de parler de ça maintenant », le démarcheur comprend Je suis intéressé mais pas aujourd'hui, tous les démarcheurs ont un script qui leur explique comment répondre à tous les arguments possibles et imaginables. Donc, moins vous dialoguez avec eux, mieux c'est. 6. Mettre fin à la conversation pour de bon La meilleure astuce pour mettre fin à une conversation avec un démarcheur est d'utiliser cette phrase. Merci de m'ajouter à votre liste de personnes à ne plus contacter. Ne dites pas. Pouvez-vous me mettre sur la liste des personnes à ne plus appeler, ou je ne veux plus recevoir vos appels. Dans ce cas, ils seront obligés de vous demander pourquoi. Soyez poli, mais ferme. S'ils vous demandent pourquoi ou s'ils ne veulent pas le faire immédiatement, restez calme et répétez simplement. Je voudrais que vous m'ajoutiez sur votre liste de personnes à ne plus contacter, comme vous pouvez le voir, tout est une question de méthode. En utilisant exactement ces mots et en évitant les six erreurs mentionnées plus haut, vous ne laissez aucune chance aux démarcheurs. La façon dont vous répondez à un démarchage téléphonique est déterminante. Soit vous faites les mauvais choix et vous allez continuer à être harcelé. Soit vous savez comment répondre et vous allez vous débarrasser des démarchages téléphoniques pour de bon. Faites les bons choix et vous ne serez plus embêté. Si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. A bientôt chers camarades.